Ne reste pas là à pleurer devant ma tombe, je n'y suis pas, je n'y dors pas. Je suis le vent qui souffle dans les arbres, je suis le scintillement du diamant sur la neige. Je suis la lumière du soleil sur le grain mur, je suis la douce pluie d'automne. Quand tu t'éveilles dans le calme du matin, je suis l'envol de ces oiseaux silencieux. Qui tournoient dans le ciel. Alors ne reste pas là à te lamenter devant ma tombe, je n'y suis pas, je ne suis pas mort. Pourquoi serais-je hors de ta vie Simplement parce que je suis hors de ta vue. La mort tu sais, ce n'est rien du tout. Je suis juste passé de l'autre côté. Je suis moi et tu es toi. Quel que soit ce que nous étions l'un pour l'autre avant, nous le resterons toujours. Pour parler de moi, utilise le prénom avec lequel tu m'as toujours appelé. Parle de moi simplement comme tu l'as toujours fait. Ne change pas de ton ne prends pas un air grave et triste. Ris comme avant blague qu'ensemble nous apprécions tant. Joue, souris, pense à moi vis pour moi et avec moi. Laisse mon prénom être le chant réconfortant qu'il a toujours été. Prononce-le avec simplicité et naturelle, sans aucune marque de regret. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Tout est toujours pareil, elle continue. Le fil n'est pas rompu. Qu'est-ce que la mort sinon un passage Relativise et laisse couler toutes les agressions de la vie. Pense et parle toujours de moi autour de toi et tu verras, tout ira bien. Tu sais, je t'entends je ne suis pas loin, je suis là, juste de l'autre côté. Marie-Elisabeth Frey Bonjour mes amis abonnés et aux nouveaux membres, je vous place une CPV que j'y ai faite pour une tierce personne. Les messages qui suivent sont assez surprenants. Les questions posées étaient pour une personne à dé un cancer généralisé. Mes questions étaient. Pourquoi elle si jeune et la en entend la réponse tout arrive. J'y ai reçu plusieurs messages qui sont assez clairs. Avec des réponses parfois surprenantes. Merci de partager la vidéo et de vous abonner c'est gratuit et vous serez ainsi informé de mes prochaines vidéos. Tiana Sofane. Je place les TCPV plusieurs fois bonne écoute. Je vous conseille de mettre le casque. Merci. Empezamos. Don't tell L'homme et l'homme et l'homme et l'homme A strong sign of Je vous remercie. But it is not a to be born that not a нас не там там там там Thank <laughs> Thank you. The Raja The Uh -huh. The